Je cherche le numéro 3 et je le trouve pas. Oh. Bah, on est le 4. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ouverture donc de, de, de ce calendrier Yu-Gi-Oh hein, Vous savez, chaque jour, on ouvre euh, ben, un jour. Et dedans, bah, on a une carte Yu-Gi-Oh Du coup, bah on va voir ce qu'on qu va obtenir aujourd'hui. Donc le 4, je l'ai trouvé, il est là. Et c'est Kuribo Limpide. Oh. Je vous la montre. Elle est magnifique. Je ne connaissais même pas ce monstre. Du coup, ça va être intéressant. C'est quoi ses effets Lorsque votre adversaire active un effet de monstre qui va infliger des dommages, effet rapide, on défausse cette carte, Donc on annule l'activation. D'accord, lorsqu'un monstre de adversaire l'adversaire une attaque directe, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, piocher une carte, et si c'est un monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement pour transférer lui la cible de l'attaque. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Kuribo rapide qu'une fois par tour. Franchement, il est sympa, ça fait un... Il a deux effets, du coup, il est vraiment cool. Et je connaissais pas du tout. Du coup, je suis super content. Ouais, non mais je sais, j'ai une tête de con, mais en même temps, je kiffe Kuribo. Donc de savoir qu'il y a plein de cartes les je me dis, si jamais le 24, il y a Kuribo level 10, je vais sauter au plafond. Bref, n'hésitez pas à follow donc la chaîne pour pouvoir voir chaque jour l'ouverture d'une journée sur ce calendrier. Je sais pas comment on dit une ouverture de journée. Bah L'ouverture de calendrier de l'avant en fait. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et à demain.